L'impulsion de, de qui donne le coup d'envoi à ce livre, elle n'est pas du tout théorique, elle n'est pas du tout intellectuelle ou conceptuelle, c'est vraiment un sentiment viscéral, une sorte de nécessité intime, physique. De, un sentiment d'étouffement. Je, je cite cette phrase d'Albert Camus qui donne un peu le « là » de tout l'essai. « Nous étouffons parmi des gens qui croient avoir absolument raison. » Je crois qu'on est très nombreux à étouffer en ce moment, de, à ressentir que l'air est irrespirable dans nos relations amicales, sur les réseaux sociaux, dans le débat public, etc. On est très nombreux et donc il y a une sorte de fraternité souterraine de tous les gens qui étouffent au, au milieu de ceux qui croient avoir raison. Et donc moi, je l'ai ressenti très fort sur les réseaux sociaux parfois dans les relations avec mes, mes amis mes copains qui je m'engueule etc sur les euh, par par mail ou comme ça euh, de vive voix et je me suis dit tiens au fil des années j'ai senti cet étouffement de plus en plus fort et je me suis dit euh, je, bah, je, suis, je suis pas le seul et j'ai voulu partager ce sentiment et donner à d'autres c'est pour ça que je parle de câlin donner à d'autres euh, des forces c'est simplement ça c'est dire moi bah, je suis comme vous je, je suis comme les gens de Mola. Je, quand je veux retrouver des forces je me tourne vers les livres et ben qu'est-ce que je fais là je, je me tourne vers des auteurs que j'aime que j'ai dans dont je souligne je gribouille les textes depuis des décennies et j'essaie de partager cet amour parce que je pense que cet amour pour ces textes là pour ces auteurs là et eh bien permet de redonner des forces à ceux qui étouffent aujourd'hui et tous ces auteurs ils ont en commun un certain sens des limites albert Camus, et Aron, germaine tillon anna arendt et d'autres c'est tous des gens qui savent qu'on est quand même dans la finitude qu'on est livré à la finitude qu'il faut pas se prendre pour prométhée et leur sens de la nuance qui est un courage de la nuance il est ancré dans des expériences très concrètes de la vie qui leur a montré que voilà la perte d'un enfant pour Raymond Aron, la pauvreté pour, pour Albert Camus, la tuberculose pour Camus et pour Roland Barthes, à chaque fois j'essaie de montrer que ce n'est pas du tout théorique, ce n'est pas un concept, c'est une prise de position qui est hardie et qui est aussi justement modeste par, par sa hardiesse, c'est-à-dire le courage de la mesure, l'héroïsme du doute. Oui, il y a une forme d'humilité, mais cette humilité, eh ben, c'est aussi euh, une bravoure. C'est des auteurs qui ont tous un rapport incroyablement viscéral à la langue en tant qu'il faut la défendre, aux mots en tant qu'il faut les défendre contre ceux qui veulent les vider de leur sens. Bernanos, qui est un des auteurs du livre, dit un mot, malheureusement un mot, ça peut, il peut pas se défendre tout seul, et il dit nous ferons nous referons des mots libres pour des hommes libres. Et, et évidemment Orwell avec la langue et puis Albert Camus qui dit nous referons des dictionnaires, etc. Tous ils sont là-dedans, tous ils ont l'idée qu'il faut quelque part pour être dans la nuance, il faut être, euh, pas seulement maître de ces mots, il faut, il faut escorter les mots, il faut euh, essayer de, de, de, de, de les accompagner, de les soutirer à ceux qui les veulent les manipuler, les vider de leur sens. Et donc il n'y a pas de courage de la nuance, sans une sorte de franchise ancrée dans un langage, quelque part, euh, euh, soustrait à la manipulation. Parce que je crois que tout le propos du livre, c'est justement de montrer que... Euh, contrairement à ce qu'on croit et contrairement d'ailleurs à ce que j'ai longtemps que moi-même euh, la nuance quand on fait preuve de nuance et eh ben on n'est pas mou on n'est pas tiède on n'est pas lâche on n'est pas dans la dérobade au contraire j'essaie de montrer que il n'y a pas plus hardi plus courageux que au contraire la, la, la facilité c'est l'arrogance et l'impuissance c'est le fanatisme donc tout le but du livre c'est de montrer que oui il y a non seulement un courage de la nuance mais qu'il y a aussi une efficacité c'est-à-dire non seulement quand on est dans la nuance on n'est pas un doux rêveur mais même très souvent on a une capacité à se tenir sur la raide comme ça et à tenir une position qui est la seule position réellement ferme et réellement juste avoir le courage de la nuance c'est refuser de voir le monde en noir et blanc et c'est pour ça que tous les auteurs que je cite ils sont aussi tous ancrés dans un rapport à la littérature la littérature en tant que vivre selon la littérature c'est vivre selon la nuance dit roland Barthes. c'est une formule magnifique et donc refuser de voir le monde en noir et blanc c'est forcément tenir bon sur une prise de position qui prend en compte la complexité du réel, parce que le réel le humain, en tant que, et comme le désir humain, il est compliqué, il est contradictoire, et donc se tenir à nouveau sur la corde reste c'est-à-dire regarder, affronter le réel en tant qu'il est contradictoire, forcément, ça vous fout tout le monde à dos, en fait. C'est-à-dire que moi, je pense que, c'est pour ça que c'est courageux, je pense qu'un des bons critères pour savoir si vous avez une bonne position sur un sujet, sur un sujet polémique, etc., c'est de dire, voilà, je refuse de voir le monde en noir et blanc, et donc... Qu'est-ce qui se passe Je vais mettre de la couleur et, tout. et je vais avoir les fanatiques de tous les couleurs et de tous les camps contre moi. » Tous les auteurs que je cite qui ont eu à des moments décisifs du 20e siècle dans des moments beaucoup plus périlleux sans doute et plus durs que ce que, que nous vivons en ce moment eh bien s'ils ont eu le courage de la nuance c'est parce que ils avaient un certain art de l'amitié de l'engueulade etc., une certaine façon d'être franc d'une franchise d'une frontalité une franchise hardie presque désespérée comme dit Georges bernanos un certain rapport à l'humour la blague euh, germain tillon la, la blague qui permet de remettre en mouvement le langage les, les idées etc et donc je crois qu'une des conclusions qui qui, qui, qui vient qui qu'on peut tirer du livre et que moi même j'ai presque découverte en travaillant sur le sur ce texte c'est que finalement avoir le courage de la nuance c'est pas avoir le courage de position théorique d'un argument élaboré etc c'est surtout avoir le courage d'un rapport aux idées et aux convictions ancré tout simplement dans la vie